Bonjour les amis, c'est Yoshka. Bonjour à vous. Petit foulard. Alors, bienvenue sur ma chaîne, le Tarot des cinq soleils. Alors aujourd'hui, nous allons voir la semaine du 4 au 10 février 2009, de 2019. Vous avez vu, hein Ouh là là, les dates J'ai plein de dates il faut que je me concentre sur les annonces. Vous avez raison. Hein? Mais là, c'est bien du 4 au 10 février donc 2019. Comme c'était bien, disons, dans la vidéo précédente. Ce que j'avais bien évidemment écrit, disons, dans, dans, dans, dans le titre hein, de, de la vidéo. Ça a été rectifié immédiatement. Je l'ai vu. Mais voilà. j'avais pas le petit « Oups !» à mettre. Donc... Voilà, dans ma vidéo. Mais enfin, c'était celle qui correspondait. Donc, et puis euh, voilà, vous m'avez fait. Pou, pou, pou, Yushka, où est-ce que tu t'es barré Hein Ben, je me suis barré dans les étoiles. Voilà, je me suis barré dans les étoiles. Alors, <rire> je suis revenue. Je suis là. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Hein j'ai tourné la, euh, tout à l'heure euh, la vidéo concernant, disons, les énergies hein, de la nouvelle lune. Donc, il va se passer justement, là, j'ai marqué, vous voyez, oh, le 4 février, nouvelle lune. Pour, alors, je vous ai détaillé ça, façon Yushka, popote, Yushka, vous allez rigoler, donc, naturellement, euh, là, on va tomber en plein dans les énergies, naturellement, où, euh, de cette nouvelle lune, où il euh, y a un truc, euh, je vous explique, donc, sur cette vidéo, donc, concernant les énergies de la nouvelle lune, alors, j'ai fait le plan, j'ai regardé, j'ai mis toutes les étoiles, enfin, les, les planètes qui correspondaient, clac, clac, clac, puis je me suis rendu compte que naturellement la France était impactée en direct. Si la France est impactée en direct, automatiquement, dans ben les Français, euh, ben ils sont naturellement très impactés. Tiens. Hein? Donc, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup, disons, euh, d'informations qui vont venir, euh, de prise de conscience, euh, d'ouverture d'esprit, de. Euh, ah, c'est aussi comme le cheval et tout, dans ce sens où on rue, on ne veut pas y aller tout de suite et tout, attends, on n'est pas prêt il ne euh, faut pas se casser la tête, le principal, c'est déjà dans sa tête de euh, commencer quelque part à, à, bah, à, à se préparer et puis. Euh, Tendrement, je vais dire même, je vais même dire tendrement, euh, avec force, force, caractère, je veux dire, mais avec beaucoup de bienveillance et, et de tendresse, voilà. Il y a un côté, disons, là, qui arrive, qui est très humaniste, euh, avec, disons, euh, tout ce qui se passe dans les étoiles, hein, euh, tant que message réel, disons, chiffré les traits et tout, et, eh ben, ben, dis donc, euh, ça bouge quand même pas mal, hein, ça doit bouger également dans votre vie, vous, êtes, vous avez certainement dû à, à avoir des chocs, des contre-chocs, des annonces, des contre-annonces, euh, des déblocages même inattendus, je parle de ça, disons, parce que c'était des énergies un petit peu qui viennent se passer depuis à peu près un mois, hein, et là, naturellement, ça continue, ça continue en crescendo, mais euh, au fur et à mesure qu'il y a, euh, disons, des, euh, des contraintes, hein, si on ouvre bien les yeux et qu'on a le cœur ouvert et qu'on respecte la vie, ça c'est hyper important. Apprécier la vie, respecter la vie, respecter la nourriture, oh là là, que vous avez dans votre frigo, pas, pas acheter, pas acheter plus. Ça, ce sont des conseils de sagesse pour aller dans le sens des énergies vraiment de la vie vous savez tout ce que faisaient les, nos ancêtres, même les grands-parents, nos aïeux et tout pour certains continuent à le faire c'est vraiment avoir une reconnaissance sur, sur la vie on n'est pas dans un espèce de supermarché la terre n'est pas une espèce de supermarché, disons, à dilapider, à profiter, à crever, à, à, enfin, je veux dire crever dans le sens où euh, euh, on n'est pas un outil euh, euh, où on doit répondre absolument à toutes les demandes, à toutes les offres, à toutes... Voilà, c'est ça, S'il y a une forme, disons, de restriction qui arrive, non pas dans le sens restrictif, je me restreins, mais de... Justement de profiter au mieux de la vie, c'est-à-dire que je, c est, c est, le moment devient, disons, plus joyeux, plus important, plus précieux. C'est la grande différence entre euh, la satisfaction hein, euh, et, et vraiment le bonheur, hein, ressentir du bonheur, du bonheur, voilà, tout simplement. Et on va vers là, on va vers tout ça, mes amis. Tiens ah ben, je vais tirer celle-ci. Ah ben, voilà. Alors, euh, la maison, la... ah, c'est fou, c'est la Terre. En ce moment, de toutes les façons, c'est normal. Euh, c'est Saturne, donc, qui se trouve, en, pour le moment, en... en Excusez-moi, dans la maison du Capricorne. Hein? Euh, donc, là, on en est encore, disons, à se structurer, à être sérieux, disons. À... Il y a un côté, disons, de, de lenteur. Hein, qui, qui, est, qui est toujours présent avec Saturne, Capricorne et tout. Il y a une forme, disons, de restriction de lenteur. Mais heureusement, parce que, voilà, moi je vais vous dire une chose, avec les énergies que j'ai déjà analysées, disons, par derrière, euh, si on vous mettait à l'heure actuelle, excusez-moi, si on vous mettait à l'heure actuelle sur un cheval euh, de course, pour, disons, euh, faire ce que vous avez à faire. Euh, alors, vous pourriez naturellement tenir ce cheval de course à partir du moment où vous êtes un, un, un cavalier émérite. Or, comme euh, maintenant le monde est guidé par, euh, disons, le haut, ce que c'est, vrai Ça, c'est typique. Quand le, le monde est guidé par le haut, euh, ça veut dire qu'il y a une miséricorde qui tombe naturellement sur le monde entier et qu'on pense à des gens qui ne peuvent pas aller vite, qui ne peuvent pas comprendre vite, mais qui vont comprendre. Et donc, il y a une forme de lenteur parce que justement, cette carte-là dit euh, que la construction n'est pas faite que pourrait donner quelque part aux super élites, ceux, ceux qui ont super de l'argent, ceux qui sont super vite super intelligents, super euh, cavaliers, super machins. Euh, L'énergie, elle arrive maintenant euh, de façon à ce que les, les, les faibles puissent également en profiter. Voilà, c est, c est, ça représente également, disons, euh, la, la mère, le, le sentiment, disons, de la femme, euh, ou de la protection, ou du foyer, de la maison, euh, qui accueille naturellement énormément, disons, de mondes différents, où il y, y a un petit génie, et puis il y en a un, et ben, euh, bah, qui, qui est dans les étoiles, et qui a sa façon à lui d'évoluer, ça ne veut pas dire qu'ils sont différents ça veut dire qu'ils ont des rôles qui sont complètement différents, qui sont bien chacun à leur place, mais il y en a un qui va avoir plus de temps, parce que voilà, c'est le promeneur, il veut découvrir la petite balade, vous voyez, et l'autre, il va direct au but. C'est vrai que ce n'est pas le même temps, mais les deux sont importants. Donc là, comme j'ouvre là immédiatement, donc avec cette fameuse carte, Naturellement, cette carte d'ouverture sur cette semaine euh, prévoit, disons, euh, nos conseils quelque part, disons, hein, d'accepter de, de, euh, euh, cette lenteur de façon à ce que ces transformations qui sont présentes en ce moment servent à tout le monde, voilà, servent à tout le monde, voilà, tout simplement. Alors on va les tirer maintenant. Bah, L'autre carte, euh, ben bah, oui, alors là maintenant c'est fou, ça c'est le soleil. Hein? Alors euh, le soleil, vous vous rendez compte Saturne et le soleil. Saturne ça représente le plomb et le soleil c'est l'or. C'est l'art de transformer le plomb en or, tout simplement. Euh, eh bien, voilà, il va y avoir un travail personnel, peut-être alchimique, ou disons dans son, dans son couple, dans sa famille, dans son foyer, dans ses finances, dans ses relations à l'autre, euh, avec l'administration, n'importe quoi, ou euh, que, quelque part, euh, quoi qu'il quoi, quoi qu se passe... Euh, là, c'est une question de maîtrise, hein, vous voyez, il y a une maîtrise. Hein, C'est-à-dire de. Je veux pas dire Ouais, je me maîtrise, parce que quand on fait Ouais, je me maîtrise, il euh, n'y a pas de force. La force, en définitive, c'est à nouveau Ouais, je tiens le gadin, je tiens le gadin, vous voyez Non, c'est vraiment Waouh, ok. Il y a un temps pour tout, il va y avoir une évolution. Y a, naturellement, y a, le. le transformer disons, le plomb en or, quand même, on voit que le mouvement, il est quand même euh, beau, hein, il est fabuleux, hein, ce mouvement-là. Saturne, quand même, c'est une planète qui est lourde et qui est lente, elle a son boulot à faire, qui est très, très important. Le soleil, lui, il a un côté, disons, rassurant, c'est un, un message civilisateur, euh, Également d'équilibre, on peut prévoir des choses de façon à pouvoir équilibrer. Euh, il y a aussi un côté, disons, de relation à l'autre là, absolument, euh, et à soi. Hein, donc à l'autre et à soi, comme ça se passe, disons, dans une maison. Et là, je m'aperçois immédiatement euh, y a deux premières cartes euh, ressortent complètement, disons, l'esprit féminin-masculin qui est vraiment dans le thème, donc la, le tournage de la nouvelle lune que j'ai fait pour le 4 février, qui ressort ici de façon directe, comme ça, clac euh, Le féminin, c'est le féminin, le masculin, c'est le masculin. Le, le, le masculin nourrit le féminin et le féminin renvoie au masculin et reçoit le masculin. Bref, c'est l'histoire, disons, euh, d'une un, collaboration très équilibrée. Là, je vois qu'il y a beaucoup de rythme. Euh, le rythme dans le sens où euh, ne vous laissez pas avoir par un litre, euh, un litre, un rythme que vous ne pouvez pas maîtriser avec ce côté, disons, derrière l'unaire qui se cache, qui se cache derrière même ces deux cartes. Et donc, euh, sachant le reste, là, avec la nouvelle lune qui arrive directement euh, avec le 4 février, la lune parle naturellement d'équilibre alimentaire, d'équilibre de sommeil, d'équilibre de rapport, euh, relation avec l'autre, avec soi, enfin, tout ce que vous voulez et tout. Euh, donc, dans ce sens-là, mes amis, euh, surveillez euh, un petit peu le rythme de, de votre vie. Hein, simplement, si vous avez peut-être quelque chose à corriger par rapport à ça, ne serait-ce que si vous êtes débordé, faites ce que vous pouvez faire, mais en ayant comme un, un calendrier, hmm? je vois ça un peu comme ça, voilà. Un, voilà, un petit guide, un calendrier pour vous aider, disons, ne serait-ce qu'à structurer, disons, euh, votre, votre journée, votre soirée et tout de façon à ce que tout ne soit pas euh, sans dessus, dessous. Oh, ben, c'est bizarre, ça. Je me suis mis, euh, bah tiens, ben, je vais le faire. Je me suis mis, euh, je ne sais pas pourquoi, je me suis mis carrément, disons, euh, devant moi, cinq cartes, sans que je m'en rende compte. Alors, ben, je, vais, je vais les retourner, tout simplement, parce que c'est un c'est assez, assez bizarre. Alors, et eh bien, là, on a effectivement le lion, qui est naturellement un signe solaire, Là, on a euh, l'élément féminin, les deux éléments féminins qui nous parlent également de fin de cycle, tout comme le lion parle de fin de cycle parce qu'il porte le chiffre 9. Et 9, c'est comme une grossesse, vous savez, 9 mois, là on va vers, disons, euh, c'est comme si c'était un petit cycle qui se terminait, disons, en comparaison d'un grand cycle, c'est à dire c'est l'histoire de la guerre de, de, de, de la bataille, j'ai perdu une bataille mais pas la guerre, vous savez genre de truc c'est à dire, mais par contre moi je vais traduire ça, voilà ouf, il y a déjà quelque chose qui s'est passé maintenant, hop, on tourne une page on s'aperçoit que dans le grand cycle il y a un machin qui est tourné Aha. et là on se retrouve à nouveau disons, avec le signe du capricorne qui lui redemande quelque part, donc avec cette fameuse, c'est saturnien, hein, Capricole, Saturne, donc là je reviens à nouveau avec ce truc en disant, ok, là à nouveau, je rattrape donc ce par rapport à ma carte d'ouverture, hein, qui était disons la planète Saturne, hein, euh, qu'il faut vraiment euh, quelque part ouvrir l'œil et ouvrir quelque part les deux, mais avec euh, toutes les cartes que j'ai, euh, je lui dirais, euh, il faut également, disons, ouvrir son esprit. Son esprit, là, on, on parle naturellement, disons, euh, euh, de, alors, l'âme. Hein? J'ai parlé de l'âme également, de tout ce qui est relié au divin, mes amis, siens, pour pouvoir vraiment euh, avoir, euh, on va dire, toutes les antennes ouvertes et recevoir des bonnes informations pour ne pas être. Euh, déstabiliser, disons, avec euh, euh, ce qui arrive, à avoir, disons, son libre arbitre. Euh, il euh, euh, euh, y a un côté, disons, de très laisser aller en même temps. Et il y a un côté, disons, de de je m'ouvre je, euh, je, je au monde en même temps. Et en m'ouvrant au monde, il faut que moi, je sois Là, on voit quand même construit, on commence tout de suite avec, on commence tout de suite, vous voyez, avec la gardienne du temps qui est Saturne, hein, et qui est rattrapée à nouveau par un, un signe qui est hyper structuré, boum, euh, qui est euh, le Capricorne. Et bien là, après, on a naturellement euh, Vénus, c'est rigolo ça, Vénus, hein. Vénus est en, elle est en Capricorne là. Aussi, elle vient de passer, hein, c'est un truc de fou, ça, être en Capricorne. Elle sort, euh, elle était sortie donc du, du Sagittaire. elle hein. là, euh, donc, quelque part, on nous parle vraiment de l'esprit saturnien et capricornien à avoir. Hein, et euh, chaque chose, disons, euh, c'est bizarre. On dirait que, euh, on nous dit, euh, ne brûle pas les étapes il y a une étape qui vient de passer. Il y a une question d'ordonnance, d'ordre, dans le temps. Euh, ce, ceci dit, euh, ça, ça se fait à tel moment, ça, ça se fait à tel moment, ça, ça a tel moment. Il y a une question très spirituelle où un peu, en même temps, on doit apprécier ce moment, les moments, disons qu'on est, au, au, par exemple, au temps du repas, faites que ce moment soit un moment joyeux. Euh, parce que, où on discute avec, euh, avec euh, l'autre, naturellement, puisqu'on est en verso là et qu'on parle de table, et là on parle également, disons, euh, euh, d'avoir une belle discussion, disons, autour euh, de, de la table. Alors, euh, table, naturellement, ça peut être des euh, conversations, ça peut être au travail. Hein, quand on se met à table, on met tous nos outils sur la table. Quand on a une réunion de travail autour de la table, etc. etc. donc, on peut. Euh, naturellement, euh, pousser la réflexion un petit peu plus loin par rapport à tout ça. Euh, S'il si y a naturellement des réunions autour d'une table, il faut avoir euh, là, euh, comme je vois, avoir un dossier extrêmement bien construit. Hein ça c'est le Capricorne qui le dit. Voilà, il faut faire son dossier, il faut préparer son dossier de façon à vraiment pouvoir en parler en connaissance de cause pas être pris quelque part au dépourvu, et puis, euh, euh, quand le dossier n'est pas bien préparé, vous faut savoir une chose, c'est qu'on est, qu on, on est euh, déstabilisé, donc on ne maîtrise plus. Euh, la conversation va euh, beaucoup plus vite euh, que, que nous, parce qu'on cherche en définitive le fil de dossier qu'on présente, et là, quelque part, je vois euh, qu'il peut y avoir également des, des experts en la matière. Donc, il faut que les choses soient préparées. Pour quoi que ce soit, dans votre vie, euh, à tous les niveaux, euh, votre dossier soit préparé. Si vous discutez naturellement avec votre mari ou femme, ou avec euh, vos enfants, sur tel ou tel sujet... Euh, c'est aussi, disons, une carte d'ouverture, naturellement, euh, il faut accueillir le sujet pour pouvoir, naturellement, en discuter. D'accord En discuter. Mais comme... Ah eh ouais, c'est ça, c'est des choses qui sont fermées, qui vont remonter à la surface. Il y a des choses qui sont fermées, qui vont remonter à la surface, ces amis. et puis, on risque de vous dire... Mais il y a un jour, tu ne m'as pas dit telle chose, mais j'aimerais bien qu'on repart de telle chose. Euh, comme ça, qu'ils reviennent un petit peu en... Comme ça, en boomerang. Euh, voilà. Euh, C'est des cartes que j'ai qui sont extrêmement, disons, euh, euh, fixes. Il y a des, des cartes, disons, euh, qui sont euh, solides, qui sont vraiment euh, construites. Euh, là, j'ai l'impression également que... Non, il faut préparer, mes amis, là, il faut préparer vos dossiers, là, tout simplement. Euh, si vous allez, pour, oh, oh, de quelque façon que ce soit, si vous allez voir votre banquier, il faut que vous ayez exactement, disons, en face de vous, tout euh, le, le votre CV de banque, euh, etc., etc. Hein, y a, y a, là, il n'y a rien à faire. Il hein. faut que vous soyez à fond dedans. Allez, hop, et hop. Oui, complètement. Donc, c'est vraiment le, c'est vraiment, disons, le, la structure du Capricorne qui, à ce que je vois là, euh, euh, fait vraiment euh, surface. Hein, sachant que c'est un Saturnien, euh, tout comme le Verseau et qu'on est à l'heure actuelle dans le signe du Verseau, donc ça fait un petit peu renvoi euh, également. Hein. Regardez ce que vous avez préparé, disons, en début d'année, hein, également, hein, quand, quand on est rentré, disons. Bah, bah, bah, bah, dans ce signe au début, hein, donc de ces signes, ah, ben c'est quand même joli ça parce que regardez là, il euh, y a une question, disons, faut euh, une question, disons, de de comprendre. Cette carte vous encourage tout simplement à comprendre comment, disons, votre entourage, ou votre entourage, votre société ou votre micro-société. Euh, fonctionne. Euh, vous allez prendre des informations, vous allez peut-être même être étonné, disons, de certaines réactions, disons, de, euh, de personnes, d'une façon ou d'une autre. Bien euh, sûr, la carte là, elle, elle conseille naturellement d'être euh, toujours pareil. Je, c est, c est, c est, écoutez là, de toutes les façons, j'ai euh, j'ai des cartes de construction tout simplement terminer terminer quelque chose reprendre quelque chose mais c'est du solide pas euh, aller plus haut que ce qu'on peut aller euh, le conseil il est vraiment disons euh, de faire de regarder de constater ce qu'on a de faire avec de façon disons à pouvoir euh, avancer, avancer tout à fait correctement, sans être déstabiliser, hein. et puis, oui, oui, voilà, pour aller vers un nouveau monde, parce que, ben, ben voilà, je repars, disons, je vais terminer avec cette carte, euh, qui, est, euh, qui est le verso, hein, qui nous montre que c'est vraiment, disons, une question, disons, d'huile, hein, euh, d'huile dans le sens où, euh, <rire> je vais vous dire quelque chose sur l'huile, l'huile, naturellement, il faut euh, graisser, ça graisse, l'huile, L'olivier, c'est la carte, disons, que porte cette... c'est le nom. L'olivier, c'est le nom que porte cette carte. Mais cette carte porte le signe du Verseau dans les mineurs. Cette carte est très particulière, étant donné qu'elle qu est déjà inscrite dans le septième jour, qui est représenté naturellement par la gardienne du temple. Et cette carte-là, donc, quelque part, euh, évoque le fait que euh, tu travailles, euh, en ce moment, ta vie travaille, disons, pour un, ça pour glisser, disons, dans un autre, un autre monde, une autre façon, disons, de fonctionner. Alors, lui, naturellement, il y a quelque chose de très lumineux, hein, puisqu'on allume, vous savez hein, que je fais toujours cette comparaison, comme quoi ben, l'huile c'est bien parce que ça donne de la lumière, avec une mèche, boum, on allume, et c'est tout à fait magnifique. Euh, l'huile quelque part, euh, il y a aussi à partir du moment, parce que je vois des, des, des cartes malgré tout, où on vous conseille d'être d'échanger, d'être structuré, d'être heureux, mais de ne pas euh, euh, partir trop dans les hauteurs. Là, Ce que je vois, c'est vraiment, disons, être proche, euh, par exemple, au point de vue euh, sentimental, euh, relation euh, affective, puisqu'on a, on a ouvert tout de suite ça, disons, avec une, une, un côté très familial, ou même, euh, si vous n'avez pas de famille, par exemple, là où vous êtes, mais restreint, disons, dans votre entourage, c'est pas immense, c'est pas, disons, là, je ne parle pas, disons, parce que c'est le verso, tout de suite, on parle naturellement du monde, et là, je ne parle pas du tout euh, du, du grand monde, j'ai l'impression que c'est extrêmement, disons, restreint, fais ce que tu peux avec ce que tu as, mais fait le bien, voilà, comme quelque part, un, un personnage qui est bien appliqué, et impliqué, quelque part, euh, dans, dans sa propre vie, euh, ouvert, euh, là, ouvert au dialogue, euh, également, et il y a un côté, euh, c'est marrant, il y a un côté en même temps, je veux dire, euh, racine, euh, sérieux, en plus, c'est quelque chose qui vous fera euh, qui vous fera plaisir euh, en, en allant, disons, rechercher euh, là-dedans. Alors, ça peut être une recherche personnelle, naturellement, parce que toujours avec euh, euh, quand il y a Vénus, disons, euh, euh, qui se combine comme ça, comme je le vois, il y a euh, naturellement toujours une recherche personnelle. Hein, euh, ça peut peut-être ne pas arriver tout de suite, ce sont des cartes lentes, mais ce que vous allez poser, malgré tout, cette semaine, euh, va quelque part faire euh, euh, tâche d'huile, on va dire, euh, dans votre vie, et quelque part, ça risque euh, de d'englober, naturellement, votre, euh, votre entourage, et voilà, et ça c'est le côté, disons, Merveilleux, ou à partir du moment où une petite lumière, et eh ben, euh, vous savez, c'est un peu comme une bougie, Chacun, il y en a un qui a une bougie, puis l'autre qui s'approche. Mais là, sa bougie aussi, mais elle n'est pas allumée, alors ouf, ça, ça enlève rien à la première, mais l'autre il s'éclaire, pouf, il a juste fait ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez, ce n'est pas des grands trucs, ce n'est pas des grands trucs, c'est juste euh, être bien. Voilà, mais écoutez, hein, ah, j'ai pas tiré la carte conseil. <rire> non, ben, hein, carte conseil, naturellement, c'est la, la course, c'est la Vierge. Vous voyez, euh, c'est à nouveau, elle retombe à nouveau sur celle-ci, sur le, le réa. C'est-à-dire qu'il euh, y a une forme, disons, de, de mouvement, hein, qui est donnée par une forme, disons, d'ordonnance, d'ordre. Il y a un côté, disons, euh, euh, de ménager en même temps sa monture pour aller plus vite, vous voyez, chien, voilà, euh, l'œuf où c'est simplement, il y, y, y a une histoire aussi de fin, de fin, de fin de dossier, alors ça c'est rigolo parce que moi j'ai eu un petit truc aussi de fin de dossier qui était un petit peu assez, assez rigolo, et j'ai... Et qui, reviennent, et qui reviennent aussi ici, mais ça peut aussi être, disons, un fin de dossier, que ce soit dans l'administratif, que ce soit avec un enfant, que ce soit avec n'importe quoi. Hein. Euh, voilà, chacun, disons, là, a une espèce de fin de dossier, disons, à bien, bien, bien mettre en place. Hein pour être bien costaud, pour dire à un moment donné, je tourne la page. Ça, dans mon histoire, cette histoire, elle est bien calée. Si je dois revenir dessus, ça sera bien calé, etc. Et comme ça, je peux naturellement avancer. N'oubliez pas de discuter avec vos proches, d'être agréable également pendant cette semaine, d'avoir de belles communications. Euh, voilà tout simplement mettez-vous euh, naturellement ou également disons de la belle musique hein les fameuses belles musiques qui adoucissent euh, quelque part euh, euh, les mœurs et qui mettent du bon au cœur là, qui... ah, voilà Mais écoutez mes amis j'espère que cette vidéo vous a plu donc sur euh, les énergies de la semaine du 4 au 10 février 2019 Hein, qui débutait là maintenant avec euh, qui va débuter avec une, une nouvelle lune. Euh, je vous souhaite euh, donc bah, le meilleur naturellement. Et puis euh, je vous pouvez me retrouver sur mon site www.taroudesanssoleil.com. Vous verrez naturellement tous mes services là. Et puis euh, Laissez-moi des commentaires, je réponds, et puis je vous remercie euh, de votre présence également. Oh, il y a petite cloche aussi, etc. Enfin, vous savez, le pouce, euh, tout ce que vous connaissez. Hein. Au départ, vous vous souvenez, euh, quand il y avait le téléphone, alors, oui, vous êtes bien euh, sur le répondeur, euh, du, etc., etc. Il y avait une annonce qui durait comme ça. Euh, maintenant, ça va, euh, après le bip, euh, quelque part, ben, vous savez quoi faire. Ok, alors maintenant vous savez tout quoi faire, un hein? petit cloche machin et tout. Je vous like, hein, les amis, je vous like. À la prochaine!